Jérémy Régnery, enseignant en activité physique adaptée et partenaire d'été indien. Je suis titulaire d'un niveau master activité physique adaptée et santé et je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo avec des exercices pour essayer d'améliorer votre système cardiovasculaire. Alors, en préambule au travail, donc on aura toujours une petite chaise avec nous. Si jamais on a des pertes d'équilibre, elle nous servira à nous rééquilibrer. Alors chaque exercice va être à faire 10 fois, donc pour le besoin de la vidéo on le fera que 5 fois. Donc on va travailler sur un seul exercice qui va être décliné en plusieurs versions et en plusieurs difficultés. Donc l'exercice est simple, on commence sur un côté, et on va travailler simplement en pas chassé. Alors 1, 2, Ensuite, pour augmenter la difficulté, on va rajouter un mouvement de bras. Donc on va lever en l'air le bras du côté où on se décale. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour essayer de travailler également un petit peu sur l'équilibre, on va faire le même exercice, mais en s'équilibrant à chaque fois sur un seul pied. On prendra notre chaise comme sécurité, si on a besoin, si on a des pertes d'équilibre. Donc on part d'à côté, on ta pas chassé, on ouvre et on s'équilibre sur un pied. Un, on repose. deux, trois, si on n'a pas besoin, on peut se lâcher, 4. et cinq. Ensuite, on pourra faire le même exercice mais toujours en levant le bras à l'extérieur par d'un côté et on s'équipe. 1 on repose 2 3 4 et 5 Ensuite, on va pouvoir continuer l'exercice, mais en travaillant un petit peu sur notre coordination. Donc, Sur le même principe, on partira d'un côté. Donc, Cet exercice-là, on va le faire à deux avec un partenaire qui donnera les consignes. Donc, on part sur le côté, le partenaire va vous dire à chaque fois, au niveau de votre bras extérieur, si vous devez, si vous devez le lever en haut, devant ou sur le côté. Devant. Côté, en haut, devant, côté. Okay. Donc ensuite, on va essayer de travailler également la mémoire avec ce type d'exercice. Donc là, votre, chacun de vos deux bras va être associé soit au chiffre pair, soit au chiffre impair. Donc ce sera toujours à travailler à deux une personne qui travaille, une personne qui donne les consignes donc le bras gauche sera levé quand on aura un chiffre pair le 2 par exemple le bras droit sera levé avec un chiffre impair comme le 3 1 6 8 3 5 donc voilà les petits exercices qu'on peut essayer de faire pour à la fois travailler notre équilibre, notre coordination et notre mémoire. Donc si on a besoin pour essayer de rajouter des difficultés à l'exercice, on peut se servir d'un step pour travailler sur le franchissement et également d'un terre. Donc sur le même principe. N'importe lequel des exercices que nous avons fait jusqu'à présent. Donc on franchit, on lève, et on peut reproduire ça avec toutes les variantes de l'exercice. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous pourrez trouver euh, plus de renseignements, de vidéos, d'articles et de conseils sur le site internet d'été indien. Merci, au revoir.